Bonjour, bonjour, voilà, il est lundi 14, 9 h passées. Un petit tour du bureau. Vous le connaissez maintenant, mais je ne sais pas pourquoi je vous le montre toujours. Parce que je l'aime bien ce bureau. Voilà, à tout à l'heure, au revoir, bonne semaine à tous.